Allez, nouvelle partie. Atom Pacifique, nous sommes ravis de vous accueillir dans une petite. Bon, en gros, ça c'est mode chill, mode un peu énervé, mode ghetto boy. On va prendre le mode ghetto boy. C'est un FPS Non, non, non, non, c'est un jeu de pédalo. On, on dirait ton voice mode. Eh hey, les gars, je passe trop trop une bonne soirée. <rire> C'est giga stylé. Le, le monde est cool. J'apprécie app, le monde, les gars. Ok, on doit aller là-bas, apparemment. se trouver un robot depuis 10 années. Allez, on continue le chat, excusez-moi. Oh Oh, oh Oui fait abattre, oui, je suis le mec le plus heureux qui se fasse tirer dessus. Non, mais arrête de tourner, arrête de virevolter, sors de cette voiture. Oh non, j'ai envie de lui faire une descente de coude. Wesh, Norby, tu fais quoi ici? Est-ce qu'on est tous que des synthèses Est-ce que le monde dans lequel on vit, il est vraiment réel j'ai envie, envie, de trouver une autoroute et courir dessus, gros. J'ai envie de me verser de l'essence dessus. C'est ce qui me donne envie ce jeu. Oh, un bâton. Je peux même pas aller le prendre. C'est une cinématique. Est-ce est -ce que c'est mon vrai bras Est-ce que c'est plus mon vrai bras Oh, oh, une hache en or. Oui, oui, oui. Laissez-moi jouer. Laissez-moi jouer. Oui. Oh le cochon, tu vas y passer, Ralouf. On parle de Ralouf de. On voit pas que j'ai écrit FDP sur un cochon. <rire> oh la poule. Cote cote cote cote cote cote cote cote. Voilà c'est. Cote cote cote cote. Vous avez tout y passé. Wesh On est on est potes potes mes couilles Oh j'ai mal à la jambe Oh j'ai mal à la jambe Oh j'ai plus de bras <rire> Hop esquive Pas de casser Jump shot Jump shot Jump shot 3-6 Je suis sûr que je peux mettre un jump shot 3-6 <rire> Ok faut un peu près shot Je vais lui latter les boules. Je vous le dis, tiens, je suis pas cochon, ça va pas faire mal. Je suis une irontole. Cochon. Cochon. Je vais lui faire sauter une patte à force. Claquer le cochon. C'est un marche arrière ça non C'est dingue Oh la vache few moments later. Alors c'est qui le steak taché À la guerre comme à la guerre. Les végétariens en fait, ça. Oh les végans, la, la protection des animaux Tout La zoophilie aussi Ah Ah du caca Non non j'irai pas dans les toilettes C'est toi qui vas aller dans les toilettes Aïe Oh le frou qui Mais Oh non t'es vraiment très moche En fait, c'est le ce genre de jeu, genre vraiment, oh, tu, tu peux passer pas un max de temps avec toutes les conneries que tu peux faire. Et encore, j'ai pas baisé une poule. Vous auriez vu le truc 30 secondes avant de nous faire défoncer la tronche. Qu'est-ce que tu crois Quoi Quoi Qu'est-ce qui se passe Vas-y, 30 secondes, autant Ken qu qu Mais qu'est-ce qu'elle fait Oh, elle a une Kalashnikov. Fais croquer, la couze Fais croquer Oh, la couze Mais c'est... T'as pas d'aim oh, C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Wouah Oh le robot de ouf On est descendu au rez-de-chaussée de, de, de l'immeuble. Ah Mais non, c'est pas l'heure de s'allumer une mèche La tige, c'est tout à l'heure, c'est pas maintenant Pff. What a goddamn clusterfuck Oh yeah, that's so good, yeah Armored door. Gee, you think Enough with the lame advice, will ya Why don't you tell me more about Petrov? How'd they track him down anyway? Petrov's betrayal was discovered by Mikhail Stockhausen. He was then arrested by the Argentum unit. So how how'd he end up here? After the trial, Petrov was sentenced to his job. Okay, it's call... only de... a few Replacing the lead engineer would have been foolish. Petrov had to finish what he'd started. So J'ai réussi à trouver la valve. est-ce que je dois partir. Genre, je, je repense en arrière. Right. Oh wesh. Qu'est-ce là, t'as pas a l'air de souffrir. Je souffre C'est comme ça que ça marche la vie. Si les gens, ils souffrent, faut les aider. Je pense qu'il faut refaire une soirée sur ce jeu Demain il demain, y a un monde C'est bien fait Show est passé par là ah Appuyez sur esquive pour esquiver Je vais t'exploser C'était ça le challenge Ça sauvegarde en fait. Ça sauve... Oh merde, je me suis fait exploser. Ah j'ai... C'est marrant. Quand on peut jouer, c'est sympathique. En fait, au début, je pense qu'il y a beaucoup de cinématiques, mais c'est pour te mettre dans le monde et tout, tu vois, donc c'est normal. Imagine avec des armes, si je tire dans le bras, ça coupe le bras, tout ça et tout. Il y a un système d'esquive qui est plutôt rapide. Tu peux sauter en vrai, il y a un monde où il est, il est pas mal ce, ce petit jeu.